dans les conditions actuelles, voulues par le pouvoir, orchestrées par le pouvoir, pour diviser l'opposition et donner raison à des personnes de peu de foi et favoriser la dislocation de l'opposition, euh, le désordre dans l'opposition, j'ai décidé dans ces conditions-là. De ne pas prendre part à la concertation voulue, souhaitée par le chef de l'État. Mais une concertation pipée, parce que lorsque le chef de l'État nous convie, dans un ordre du jour, à réunir les mandats, y compris celui du président de la République, nous voyons déjà la manœuvre, il a fait 14 ans, c'est l'équivalent de trois mandats de cinq ans. Et disons, si le président de la République veut vraiment engager des négociations, alors qu'il sache à qui s'adresser, parce qu'on a beau être président du parti, on n'est pas écouté et suivi par le peuple gabonais. Parce que si ça ne marche pas, c'est nous savons qu'on va insulter dans les journaux. Heureusement que le peuple gabonais est un peuple, non pas qui pardonne, non pas qui oublie, mais qui évite d'attenter à la vie de l'autre.